Ça va pas le ballon que chaque peu tombe tombe tombe tombe tombe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 Je vois des fla des là. Tu te mets tu Ça il va et faire Ça il y a il tu Il y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 je fais ça haut, les la pas, haut, fais des Hey, acide ah ouais, azul, la doux, acide azul. Toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic, toxic,